Appel pour la présentation des visiteurs. Nous passons maintenant aux déclarations de députés. Le député de Népissing. Les coûts qui augmentent de en électricité continuent d'être un problème dans ma circonscription. Et à Calvin récemment, une ré résolution a été adoptée pour soutenir le comté de Lenflint pour demander qu'un appel à l'offre pour une éolienne soit annulé. Les leaders de Calvin ont noté que dans le rapport de la vérificatrice générale, on dit que les consommateurs paient 9,2 milliards de dollars pour l'énergie renouvelable et l'éolienne est le double des prix payés dans d'autres territoires. L'Ontario continue à générer des surplus d'électricité et l'énergie éolienne est une source intermittente qui ne peut pas être utilisée pour remplacer d'autres sources. Alors, quand, quand on a, Calden veut exercer son pouvoir d'annuler le processus d'appel d'offres et de ne plus faire de nouveaux contrats. Et il demande à la province d'arrêter d'autres processus d'appel d'offres jusqu'à ce que la capacité soit nécessaire et on verra, reverra les contrats qui sont encore ouverts. L'énergie renouvelable est une fantaisie de ce gouvernement, mais les Ontariens en ont besoin. Déclaration de député, la députée de Welland. J'aimerais parler aujourd'hui de Roy Dixon, une personne âgée dans ma circonscription. Et plus, vous savez, plusieurs personnes âgées dans la province voient leur vie de plus en plus difficile. Et Roy a reçu un examen d'un optométriste à chaque année et cette année, on lui a dit qu'il était un danger sur la route et le ministre des Transports a suspendu son permis de conduire. Il est une personne âgée avec un revenu fixe et il a payé pour une deuxième opinion qui a dit que sa vision était bonne. Mais avant de recevoir son permis, il a fallu non seulement qu'il fasse une évaluation, mais il a fallu qu'il paye 675 pour le faire. Roy a dû payer 800 en frais avec un ophthalmologiste ergothérapeute pour contrer la première opinion et recevoir son permis de conduire. Roy mérite mieux et les personnes âgées de l'Ontario méritent mieux. Il est inacceptable de rendre la vie difficile pour les personnes âgées en les forçant à payer des centaines de dollars pour prouver ce qu'un professionnel médical avait déjà confirmé. Je demande à tous les députés ici de donner aux personnes âgées le respect dont elles méritent et d'arrêter la bureaucratie non nécessaire. D'autres déclarations, le député des Topico Centre. Aujourd'hui, j'aimerais dire merci à un groupe de gens et d'organisations qui font une différence chez nous. Chaque jour, en tant que député, nous entendons des concitoyens qui ont besoin d'aide, Parfois, nous pouvons les aider, mais souvent, nous les connectons avec euh, des organisations communautaires ou des agences gouvernementales qui peuvent les aider. Les agences communautaires, souvent, sont financées par des bénévoles et donnent de l'aide à chaque jour à tous les concitoyens. Et elles sont fondamentales pour la qualité de vie des Tobacco de centre. Ces organisations offrent beaucoup de services utiles, mais plusieurs concitoyens ne savent pas qu'elles existent et ne peuvent pas donc avoir accès à l'aide dont ils ont besoin. On peut tous penser à des exemples où des concitoyens sont venus nous voir dans nos bureaux pour nous demander de les aider à trouver des organisations locales ou des éléments du gouvernement qui peuvent les aider. C'est pourquoi, il y a quelques semaines, avec mes collègues des Tobico lakeshore j'ai organisé une, à Cloverdale Mall, une, une, un événement où plusieurs organisations communautaires ont pu venir parler de services qu'ils offrent. 3 000 membres de la communauté sont venus. Les participants ont pu voir quels sont les services donnés par les organisations de la communauté. J'aimerais remercier les 112 organisations qui sont venues participer à cette foire, mais également pour aider nos concitoyens et rendre notre communauté un meilleur endroit à vivre chaque jour. Le député de Wellington-Halton Le leadership de notre, de nos médecins en chef, démontre que nous nous concentrons sur la santé et non seulement les soins de santé. L'Ontario a besoin d'un plan de prévention des maladies et de santé, et non seulement un plan pour prendre soin des malades. Le ministre de la Santé a gelé les, les, le financement pour des programmes. Les unités de santé doivent en faire plus avec moins et réduire le nombre d'employés. Cela devrait tous nous inquiéter. Le ministre de la Santé doit écouter nos officiers publics. En plus de l'inquiétude sur ces défis, on répond également à, à, à une lettre excellente qui a été écrite au ministre qui, donne des, qui parle du besoin de collaboration, de reconnaître les besoins uniques de la communauté et de financement dédié. J'ai également entendu des inquiétudes similaires de la région de Halton on a dit qu'on avait besoin de bien aligner les euh, frontières entre les différents airlistes. On a également parlé de l'importance de s'assurer qu'il y ait du financement nécessaire, euh, suffisant, de la part de la province pour continuer à donner les services de santé publique dont les gens ont besoin. Maintenant que le ministre a conclu ses consultations, je lui demande de porter attention aux recommandations de nos officiers de la santé. Et souvenez-vous de ce que Ben Franklin a dit qu'une once de prévention vaut une livre de soins. D'autres déclarations Le député des Jacks-Pickering. Comme tout le monde ici, à chaque année, je rends hommage à tous les, les lieux de prière. Euh, Incluant des céré différentes cérémonies, que ce soit euh, toutes sortes de euh, célébrations. Et ce mois-ci, Pâques, c'est une fête très importante pour les chrétiens. Près de 2 milliards dans le monde le célèbrent. L'Avent commence avant Pâques et je me suis rendu à une messe le 10 février. Et j'ai reçu les cendres sur mon front. Le 24 mars, ce sera le Vendredi Saint qui marque la crucifixion de Jésus-Christ, ainsi que et le Vendredi représente le sacrifice de la vie de Jésus et les actes d'un homme sans péché. On a également posé une couronne d'épines sur sa tête et on a également fait des trous dans ses mains. Il y aura plusieurs événements pendant cette semaine sainte, incluant la résurrection qui sera célébrée le 27 mars, le dimanche de Pâques. Et nous célébrons également l'Ascension aux cieux 40 jours plus tard. Partout dans le monde chrétien, nous célébrons cette euh, fête et nous allons prier en près de 30 langues pendant le week-end de Pâques. Merci. Merci. Merci. Député de Bruce Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître certains concitoyens de ma circonscription qui ont reçu un prix de la, du patrimoine de le lieutenant-gouverneur. Bob Alexander a reçu ce prix pour son travail à vie pendant ses 27 ans de bénévolat avec un museum, un mu le Musée des archives. Alexandre a commencé son bénévolat après avoir pris sa retraite et a aidé le musée à, à obtenir, par exemple, des vieilles automobiles. Il, en, il a également aidé le musée à déménager. Les gens qui ont donné ce prix à Alexander ont dit que c'était sa créativité, sa dévotion, qui lui ont mérité ce prix. En ce moment, il est en train de restaurer un camion militaire utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale et n'a pas de plan d'arrêter son bénévolat. Monsieur Pledger est un autre bénévolat qui a reçu, reçu un prix du patrimoine de la lieutenant-gouverneure. Elle a reçu 2 000 de bourse pour son travail pour aider les anciens soldats. Un jour, elle voudrait travailler comme archiviste dans un musée. Et finalement, on a reconnu les gens qui ont préservé le Musée mémorial de Bruce Gray owen Sound. J'aimerais reconnaître les membres de l'équipe qui l'ont fait Linda Drone, Wendy Tomlinson, and also Jeff Robbins, Rama Donahue, Doris Frazier, Marianne Thomas et Paul O'Neill. Merci beaucoup. D'autres présentations, le député de Timiscaming Cochrane. Vendredi dernier, j'ai rencontré plusieurs concitoyens dans ma circonscription qui voulaient qu'il y ait plus de sensibilisation pour la campagne concernant les mots négatif pour, dé, pour décrire les gens qui souffrent d'un handicap, et j'aimerais remercier tous ceux qui ont pris le temps d'expliquer la souffrance causée par la, le mauvais usage des mots pour ceux qui ont des amis et de la famille avec un handicap. J'ai été très inspirée de voir la passion et la connaissance de ces gens et leur dévouement pour améliorer la vie de, de leur commune, collectivité. Quand je leur ai demandé, euh, ou plutôt le 2 mars, c'est la journée annuelle pour faire passer le mot. On est très associé avec les Olympiques, les Paralympiques, mais le but, c'est d'arrêter euh, la discrimination. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment de réciter qu'il faut supporter l'élimination de la mauvaise utilisation des mots dans le langage de tous les jours et de faire la promotion de l'acceptance des gens qui ont un handicap intellectuel. Merci. D'autres déclarations? Le député d'Oltois, Orléans. Le dernier jour de la famille, j'ai été l'hôte de mon deuxième événement à Orléans. C'était le meilleur moment pour donner l'occasion aux familles de se rassembler pour s'amuser et s'engager ensemble. Cette année, nous, a, nous sommes allés faire euh, du bowling. Nous l'avons fait pendant quelques heures le matin. Les gens pouvaient venir jouer gratuitement. Et donc, merci à Rock Henry et Jonathan Pichet ainsi que leurs employés, Comrade et Mike, qui ont collaboré avec nous pour rendre cet événement un succès. J'aimerais également remercier la communauté d'Orléans, toutes les familles qui se sont jointes à nous, ainsi que Andrew Leslie, notre député fédéral. C'était merveilleux de voir trois générations, tous rassemblés et qui se sont amusés ensemble. Nous avons eu beaucoup de gens. Plus de 200 personnes sont venues. On répondu à l'appel en grand nombre et ont pu partager de beaux moments en famille. J'aimerais prendre l'opportunité de remercier le membre de mon personnel de mon bureau, M. le Président, spécialement Annick, Mariam et Nathalie, pour leur aide exceptionnelle dans ce grand événement. Thank you. Merci, M. le Président. D'autres déclarations? Le député de Cambridge. La Journée internationale de la femme sera célébrée le 8 mars à travers la planète. Et cette année, il faut qu'il y ait la parité et nous voulons voir la parité d'ici 2050, 2030, plutôt. Nous voulons améliorer la vie des femmes et des filles grâce à leur émancipation. Récemment, j'ai été invitée à célébrer un événement d'éducation pour les femmes. Ce, et un prix est donné à des femmes qui ont des besoins financiers et qui font des études de métier pour améliorer leur vie grâce à l'éducation. Amanda Rice et Mary Gates ont reçu leur prix et j'ai été très fière de les voir. Le 5 mars... La Fédération canadienne des femmes universitaires de Cambridge va être l'hôte d'un déjeuner pour la collectivité. Lynn Spence, une personnalité de la télévision, viendra nous voir. Et à Cambridge, les, le Club optimiste a soutenu cet événement et a également organisé une flash-mob. Je serai heureuse de me joindre à ces femmes dans les rues avec plusieurs femmes et un but pour créer un meilleur monde pour les femmes et les filles. Merci à toutes les personnes du Club optimiste qui ont aidé à faire cela. Je remercie tous les députés pour leurs commentaires.